Sur la question bien actuelle de, de la hausse des factures d'énergie pour l'ensemble des citoyens, euh, aujourd'hui on peut faire le bilan après 20 ans de libéralisation du marché de l'électricité et du gaz, qui a un échec cuisant puisque l'électricité a quasiment doublé alors que dans le même temps le gaz a lui plus de doublé. Euh, C'est dramatique pour l'ensemble des citoyens et malheureusement ce n'est pas fini. C'est pas fini ces augmentations de tarifs parce que l'histoire elle est écrite comme ça. Euh, on nous a vendu qu'il fallait euh, une ouverture des marchés euh, et une concurrence libre et non faussée pour euh, faire réduire les factures des, des usagers. Euh, force est de constater que année après année, ce n'est pas une réduction, mais c'est une hémorragie euh, qu'on qu est en train de vivre. Et, et les mois à venir ne, ne, ne seront pas là pour aller vers une réduction des factures. Au contraire. Face à ces augmentations, le gouvernement il a annoncé euh, des soi disant mesures au travers d'un bouclier énergie. Alors les, les mots sont, sont justement trouvés pour rassurer, alors que ça n'a rien de rassurant. Et que les mesures posées sur la table, nous, on les assimile à des mesurettes. Pourquoi Parce que euh, on, nous, on nous dit euh, on, va vous, euh, on va bloquer, geler le tarif, alors que euh, la première hausse qui a eu lieu au 1er octobre, notamment pour le gaz, eh ben, elle est effective pour, pour l'ensemble des usagers et que la hausse qui viendra euh, au mois de février sur l'électricité, euh, elle sera aussi effective. On vient masquer euh, l'augmentation en lissant cette augmentation. Mais rien ne nous dit qu'après euh, le mois d'avril et, et en gros après les présidentielles, euh, on n'aura pas encore une augmentation des tarifs c'est des mesurettes dans l'ensemble de ce qu'ils proposent. On minimise pas euh, le chèque énergie et ce que ça représente pour un, un certain nombre de... pour même 7 millions de, de, de foyers en situation de précarité énergétique, mais 100 euros, c'est rien du tout face à la valeur de la facture pour l'ensemble des usagers. Le Premier ministre pose 100 euros euh, de chèque énergie pour 6 millions de foyers. Ces 6 millions de foyers, il sait pertinemment qu'il n'y en a que la moitié qui utiliseront ce, ce chèque énergie à peu près, puisque avec un certain nombre de difficultés dans le, dans le, dans le fonctionnement du chèque énergie, ils savent à l'avance qu'il ne sera pas consommé dans sa globalité. Et en plus, dans la même phrase, le Premier ministre nous dit euh, « Je ne peux pas baisser la TVA, mais je finance le chèque énergie avec les excédents de TVA. » Alors que nous, on a des propositions qui sont justement très justes, sur les taxes et notamment sur la TVA. La CGT, on a des propositions, des propositions immédiates et d'urgence pour l'ensemble de ces foyers, puis pour combattre la précarité énergétique et combattre ces hausses de factures. C'est l'abaissement de la TVA, déjà. Cet abaissement de la TVA de, à 5,5% ,5 sur l'ensemble de la facture permettrait pour un foyer, euh, on va dire, euh, euh, lambda dans une, de 4 personnes euh, dans, dans, dans une maison, euh, isolé de manière à peu près efficace, donc quelque chose d'assez représentatif, d'économiser 400 euros sur la facture euh, annuelle. Alors pourquoi cet abaissement de TVA à 5,5% bah, Tout simplement parce que l'électricité et le gaz, c'est des biens de première nécessité qu'il faut qu'on les considère en tant que tels et qu'il faut que le, la, la, la puissance politique décide de les considérer en tant que tels pour l'intérêt général de la population. Mais côté CGT, nos propositions ne s'arrêtent pas là. Il faut vraiment, réellement parler de services publics, de l'électricité et du gaz. C'est ce qu'on porte notamment à la FNME dans notre programme progressiste de l'énergie. Ce programme, il a plusieurs ambitions. C'est d'avoir une fiscalité plus juste sur la facture, mais aussi de réussir les, les, les défis qui nous attendent pour l'avenir, donc la transition écologique, la transition énergétique, avec des, des, des réponses à l'intérêt à la fois des usagers mais aussi des industriels, puisqu'il n'y a pas d'industrie sans service public. Et pour ça, il faudra un, un retour à des tarifs réglementés, avec un mix énergétique euh, équilibré, pilotable et des tarifs régulés de vente. Dans l'histoire de notre pays, au sortir de la guerre en 1946, il y a eu un certain courage politique pour nationaliser l'électricité et le gaz et pour répondre à l'intérêt général, que ce soit pour les usagers ou pour les industriels.